Mon Dieu est bon. Oh. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh. Il m'a béni. Béni, Alléluia, mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, oh. mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, et oh. nous délivre, Alléluia. Et nous délivre, Alléluia. Mon Dieu est bon, Alléluia. Mon Dieu est bon, Jéhovah est bon, Alléluia. Jéhovah est bon. Oh. Jéhovah est bon, Alléluia. Jéhovah est bon. Oh. Alléluia. Shalom, shalom, adorateur, adoratrice. Une fois de plus, bienvenue sur la plateforme des adorateurs du Dieu vivant. Bienvenue sur la plateforme là où le Seigneur transforme des vies. Merci d'être connecté. Merci d'être au rendez-vous de l'Éternel. Ce soir, nous allons adorer, nous allons célébrer, nous allons reconnaître les bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Nous sommes dans une saison de témoignage, une saison de transformation de vie. Nous allons donc ce soir dire merci. À papa responsable de là où tu es élève la voix bénis Dieu bénis-le pour les choses qu'il a faites dans ta vie pour les choses qu'il a il continue de faire et pour les choses qui restent encore à faire élève la voix et bénis Dieu éternel tendre père mon âme te bénit mon âme te loue mon âme t'exalte merci pour ta grâce Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait, ô oh Seigneur, depuis le sein de ma mère jusqu'à maintenant. Je te rends toute la gloire. Je te célèbre, ô oh Père éternel. Merci. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses. Merci, ô oh Seigneur, pour les choses qui restent encore à venir, à faire. Merci, merci, merci, merci Jésus. Combien de fois tu es bon pour nous? Combien de fois tu es bon pour chacun d'entre nous? Combien de fois tu es bon, Jésus? Sois loué, sois célébré, sois exalté, Papa. Oh, adorateur, adoratrice. Merci au Dieu de gloire. Merci au Papa responsable. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Louange à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, éternel. Adorateur, adoratrice, ma santé n'est pas au beau fixe mais j'ai un devoir moral vis-à-vis -vis de Jésus-Christ de Nazareth c'est pour cela je ne vais pas être longue où l'esprit va me demander, dire d'arrêter je vais arrêter parce que c'est vrai je fais des efforts parce que pour moi j'ai un devoir moral vis-à-vis -vis de ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui a changé mon adresse. Adorateur, adoratrice, je t'en supplie par les compassions du Christ. Ne te retiens pas. Adore Dieu. Reconnais ses bienfaits. Reconnais ses bienfaits. Reconnaît ses bienfaits. Oh, ce matin, depuis 3h, 4h, c'est là que j'ai vu le message de la servante Georgette qui nous parlait de la part du Seigneur depuis une heure du matin. Adorateurs, adoratrices, nous sommes des enfants privilégiés. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu magnifies ton papa pour l'assurance qu'il te donne, l'assurance au travers de, du message que nous avons reçu de sa part au travers de la servante Georgette Zamblé-Ballier. Oh, je dis, mais Seigneur, tu nous aimes tellement, au point de nous dire, de ne rien craindre. Oh là là, oh là là, oh là là. Ce message que tu as transmis, que ta servante nous a transmis, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ton grand amour manifesté. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu donnes à chacun de tes enfants que nous sommes. Oui, Jésus. Tu dis de ne pas craindre, de ne pas nous inquiéter. Oh, quelle assurance! Quelle assurance tu nous donnes, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth mon âme te bénit, Seigneur. Tout ce qui est en moi te loue, Papa, il y avait Dieu. Chacun de nous avons un devoir moral vis-à-vis -vis de toi, Papa. Oui, Seigneur, nous reconnaissons mes frères et moi tes bienfaits. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous, nous sommes dans une saison de transformation, une saison de témoignage. Oui, l'une après l'autre, l'un après l'autre, chacun de nous aura son moment de témoignage avec toi. Seigneur, nous sommes dans le douzième mois, le mois de décembre, et c'est le mois au du témoignage, le mois du témoignage, Seigneur. Merci, merci, merci, merci pour le changement que tu, tu, tu opères dans nos vies, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Toi, le Dieu bon, toi, le Dieu fidèle. Merci pour les témoignages que tu mets sur la, dans la bouche de chacun de tes enfants de cette plateforme. Seigneur, merci. Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Adorateur, adoratrice de ta position, je t'en supplie. Je t'en supplie. Adore-le. Dis-lui merci. Ne te fatigue ne, te, ne sois pas fatigué de dire merci hein? vous voyez ce, ce, ce, ce petit mot cinq lettres comme le nom de Jésus mais chargé chargé de sens merci merci Seigneur j'ai un ami il est venu avec sa fille une fille qui a 26 ans, et elle dit la première chose qui l'a frappée, parce que c'était la première fois qu'elle venait en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Elle est venue quand elle était plus jeune, mais où elle est responsable, où elle est venue, cette année elle est venue, elle dit la chose qu'elle a remarquée, elle me le disait, elle dit mais... Les gens ne disent pas merci, adorateurs, adoratrices. Ne soyons pas comme cette, euh, euh, euh, ce constat que cette jeune fille a fait. Disons merci à Dieu. Le souffle de vie même qu'il nous donne là, c'est grand, c'est incommensurable, c'est incantifiable si je peux m'exprimer me, ainsi. On ne peut pas euh, euh, euh, euh, peser cela hein, pour dire, bon, euh, euh, ça fait tel euh, euh, euh, nombre de kilos et ça vaut tel nombre de francs. Adorateur, adoratrice, hier également, nous avons été bénis par la servante Corinne, que je salue au passage. Je dis que nous sommes dans une saison la saison est favorable pour chacun d'entre nous. La saison est favorable. Ouvrons la bouche et bénissons Dieu. Disons-lui merci. Ô oh, Éternel, mon âme te dit merci. Mon cœur te dit merci. Tout ce qui est en moi te dit merci. Pour ce grand travail, ô oh, Père Éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. « Béni sois-tu, ô oh Jésus-Christ de Nazareth, comment ne pas te louer, comment ne pas te salmodier, toi qui donnes un sens à nos vies, toi qui changes nos, les, nos vies, toi, ô oh Dieu, qui, qui, qui t'es te, qui levé pour nous, tu t'es levé sur ton trône de gloire, ô oh Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, je te suis infiniment reconnaissante, je veux joindre ma voix à celle des 24 vieilles pour crier « Saint, Saint, Saint est ton nom, Saint est l'Éternel des armées, Saint est ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. » Les reque shabraya soto ri brodo kontaraba ye basa karaba ye kerebo sibra loso broyo soto robo ya masaka rabashé derebori kantaraba ye baraka tokoro shiba le baye mo soto ri baba ya karaba shé gedege ribo soto ri kantaraba. Alléluia, gloire, gloire, gloire au ressuscité, gloire au lion de la tribu de Juda, le Père qui est responsable. Lomase kerebo shibra ya santaraba. Lomo, Sokorobo, Chebreye, Sintariyaka, Katakayama, Sotorobo, Lebroyo, Sakari Baba Baba. Merci Seigneur d'avoir été avec moi depuis le 1er janvier 2021. Jusqu'à cette date, je, je bénis ton nom de ce que tu m'as secouru durant cette année. Tu as pourvu à mes besoins. Tu as pourvu aux besoins de mes enfants. Tu as pourvu, oh, à la santé. Tu as pourvu, Seigneur, mon Dieu, à tout Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas me taire pour, euh, devant tant de bienfaits, devant tant de hauts faits. Alors que l'ennemi, parfois, ça n'a pas été facile. Mais Seigneur, tu as toujours démontré ta gloire tu t'es toujours manifesté, là où les gens pensaient, euh, l'ennemi pensait m'avoir eu, où il était sur le point de, de célébrer sa victoire, Seigneur, tu es intervenu pour renverser, la vapeur, euh, euh, euh, comment on appelle ça, pour renverser la situation à ma faveur. Et tu ne l'as pas fait avec moi seulement. Tu l'as fait avec chacun des adorateurs et des adoratrices de cette plateforme. Oh Seigneur, même quand je suis en voyage, non seulement tu veilles sur moi, tu veilles également sur ma maison, tu veilles également sur mes enfants, tu veilles euh, euh, euh, sur tout ce que je laisse ici euh, euh, avant d'aller en voyage. Et c'est la même chose que tu fais avec, euh, avec les chacun des adorateurs, chacune des adoratrices. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Car depuis le début, depuis le mois de janvier jusqu'à cette heure-ci, Seigneur, la nourriture n'a pas manqué dans cette maison. Oh, quelle grâce! Oh, quel amour manifesté! Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Tu as toujours été là, papa, il y avait Dieu. Toi qui ne sommeille ni ne dort pour nous, tes enfants. Tu as toujours été là, Seigneur, pour nous apporter euh, euh, euh, euh, le réconfort dont nous avons besoin. Tu as été là, Seigneur, pour nous secourir. Tu as été là, Seigneur, pour nous, euh, euh, euh, pour nous fortifier. Les bras yasakaraba. lors pendant notre marche, Seigneur, lorsque nous étions fatigués, tu étais là, Seigneur, pour nous donner la force pour nous vivifier. Reba ye kerebo shibraya saka. Lorsque nous sommes tombés, Seigneur, tu étais encore là pour nous relever de notre chute. Reba ye kerebo shibraya santorobore sota. Lebre ye se brilla kantaraba ye shibraya saka. Alléluia à toi, gloire à toi, papa y avait Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te salmodie. Tout ce qui est à moi, oh Seigneur te loue ce soir. Tout ce qui est en moi te célèbre. Seigneur, je veux reconnaître tes bienfaits. Je veux reconnaître tes bienfaits. Seigneur, je refuse d'être une ingrate, une personne ingrate, Seigneur. Celle-là qui ne reconnaît pas les bienfaits. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, si l'ennemi voulait mettre mon nom sur cette liste, Seigneur, je refuse. J'enlève mon nom sur la liste des ingrats. J'enlève mon nom sur la liste des ingrats. Car... Je reconnais les bienfaits de mon Père. Je reconnais les bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Même nos frères, nos parents qui ne sont pas convertis, qui ne te connaissent pas, à cause de ce que, Seigneur, lorsque nous prions pour ces personnes, Seigneur, tu les gardes. Tu les gardes. Alors que, Seigneur, ce n'est pas évident que leur comportement te plaise. Mais à cause de ce que, Père, tu, nous, tu as choisi chacun d'entre nous dans nos différentes familles pour euh, constituer cette plateforme. Lorsque nous crions à toi, lorsque nous élevons euh, euh, la voix, lorsque nous te présentons nos parents euh, qui, ne te qui ne te glorifient pas, qui ne te suivent pas, Seigneur, tu prends soin de ces personnes-là. Tu, tu, tu tu, tu les gardes dans le creux et de tes mains également. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté. Cette bonté qu'on ne peut pas oh, mesurer. Ton cœur, tu as un grand cœur, Seigneur. Oh, merci pour ce euh, cœur d'amour que tu as. Seigneur, merci. Donne-nous Père, en tant que tes enfants d'avoir un cœur d'amour, un cœur de compassion. Seigneur, mon Dieu, nous on refuse, on rejette, Seigneur. Mais toi, ce n'est pas le cas. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh, merci de nous avoir aimé le premier. Béni sois-tu, Papa, Yahvé, Dieu. Merci. Quelle ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre. À répondre à notre cri, oh, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Adorateur, adoratrice, est-ce que tu, tu, tu entends les paroles de ce cantique? Quel ami fidèle nous avons? Prêt à nous écouter, à nous entendre. Oh. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Oui, il répond. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérance, exigence, il est riche en son amour. Adorateur, adoratrice, papa responsable est riche en son amour. Reconnais ses bienfaits, ne te lasse pas. Ne nous lassons pas de dire merci. On ne va pas prêcher aujourd'hui là. En tout cas, moi pour ma part, aujourd'hui là, c'est remerciement. Ce mois de décembre là, c'est remerciement. Remerciement, remerciement, remerciement. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci, ô oh Dieu de gloire, d'avoir changé cette vie qui était froissée. Merci de l'avoir repassée et de faire d'elle une vie agréable, une vie euh, euh, euh, qui fait envie. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour le témoignage glorieux, le témoignage manifeste. Le témoignage puissant de ta grandeur. Oh, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Oh, mon Dieu, mon roi, qui suis-je pour mériter tant de dégâts? Qui suis-je pour mériter tant de faveurs? Reboyo coma sinta riaba sakaraba she so pro yambanda rebo riaba sakaraba sorkintoriaba rabaterebo she karima mama mama mama mama mama oh merci merci merci mon ambeni léthane mon ambeni léthane mon améni, l'éternel Mon améni, l'éternel Mon améni, l'éternel Mon améni, l'éternel Mon améni, l'éternel Mon âme bénit l'éternel, mon âme bénit l'éternel. Oh, mon âme bénit l'éternel, tout ce qui à moi loue son saint nom. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni sois-tu, papa, qui peut se comparer à toi, ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu qui transforme les vies? Ce Dieu qui transforme notre histoire. Ce Dieu qui donne un sens à ma vie. Ce Dieu qui donne un sens à nos vies. Oh, je te magnifie. Je t'exalte. Je te salmodie. Tout ce qui est à moi te loue ce soir. Tout ce qui est à moi reconnaît. Oh, tes bienfaits, papa. Merci, Jéhovah. Merci, Jéhovah. Merci, toi qui es puissant dans les combats. Toi qui es fort. Oh, Jésus qui est comme toi, papa. Toi qui es est, est bon pour nous. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre. Mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci. Oh, merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour la joie que tu me donnes. Merci, oh, Dieu de gloire. L'or, kerebo si Merci, oh, Dieu, de changer mon nom. Oui, paix de délaisser, de euh, euh, froisser, de je, je ne sais quel autre nom... Mais éternel mon Dieu, dans ton grand amour, il t'a plu de changer mon nom. Il t'a plu de changer mon nom. Ce nom qui a été vilipendé, ce nom qui a été bafoué, ce nom qui a été sali. Oh Seigneur, merci d'avoir changé mon identité. Merci d'avoir changé mon identité. Merci d'avoir changé mon identité. Merci d'avoir changé mon identité. Oh Seigneur, merci pour de donner de la saveur à ma vie, cette vie qui était fade, cette vie qui était sans saveur. Oh, Père éternel, merci de, de me donner de, donner de la saveur à ma vie, papa. Merci de donner de la saveur à, à la vie de chaque personne sur cette plateforme. Merci, éternel Père tout-puissant. Oh, Lomaye maïe, karabashé, broyosokan, baba Baba. Le robo yo kosabra ya kenterebori baba ba ye pro roko sabra Oh hallelujah, gloire à toi papa. Gloire à toi papa. Gloire à toi Elohim. Gloire à toi Jéhovah. Le bro yo so korobo shibra ya sa Le braya ya kababa yo roko so braye ma mama oskinderebo libra ya baba baba. Loroko roko so korobori baba kerebo. Mon âme a envie d'adorer le Seigneur. Mon âme a envie de célébrer l'Éternel. Celui qui est assis sur son trône de gloire. Celui qui s'élève, qui s'est levé pour chaque membre de cette plateforme. Oh, l'orocoche kerebo. Celui qui disperse à nos ennemis. Celui qui les met en déroute. Oh, l'orobo chabraya yekerebo Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Mon âme te bénit, papa. Mon âme t'exalte. Oh, Adonai. Oh, Adonai, qui est comme toi, papa. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, sois Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh, merci de permettre que moi aussi. Je puisse rire. Béni sois-tu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Qui suis-je, Jésus, pour mériter tant d'amour? Qui suis-je pour mériter tant d'amour, Seigneur? Qui suis-je pour mériter tant d'amour éternel, mon Dieu, mon roi? Oh! Toi qui es fidèle. Il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, je ne peux imaginer combien ça coûterait, à la croix il a pris ma place, un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Moi qui ai péché, à la croix, tu as pris ma place, Seigneur. Toi, le Dieu grand, le Dieu puissant, tu t'es donné en rançon pour moi. Je ne peux imaginer ça coûterait À la croix Il a pris ma place Jésus s'est donné Il est fidèle Fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Il est puissant, puissant, mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant, il est glorieux, glorieux. Mon Jésus est glorieux, mon Jésus est glorieux. Tu ne peux imaginer combien ça coûterait mon frère, ma soeur. À la croix, il a pris ta place. Un Dieu s'est donné. Oh, tu ne peux imaginer, adorateur, adoratrice, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est fidèle. Qui peu encore dit que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi, tout genou fléchira. au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi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 Roma yende rebo shibra ya kabasoroko bono kontarama yende rebori karabashe gede gheribo soroko bri le raba ye koro bo shibre de kesibra ya kanava loro bororo shibra ye sentere baba baya mantoro bororo koshe baba ye lo so torobori yeke de reboro shibraya santaraba le rebo shibra adorato adoratrice. Si tu peux parler, priant langue, vas-y. Les kereboché, sabraya kontorobo. kontoro bo, mine de reboché, riba chege La soriki tariba baba, le broye soko robo taraba, Lobaye ye kerebo si braya kam taraba, loro taraba, chege ribo sopo ro kontoro riba baba, soro kerebo si boroko so torobo. mine maso karaba. L'obraya se tere berebe, li bo ko shakara baba, son taraba bereke tibrio ke tibri ko robo baba. bo, li baba baba, ba lo robo she kere baba ye si braya se kete. Posterne adorant Yahweh. Prosterne! façonneur de destinée, adorateur, adoratrice. L'opérateur de miracle est là. Adore-le. Adore-le. <coughs> Excusez-moi. Adore-le. Adorons-le. Adorons-le. Adorons-le. C'est le mois du témoignage. Nous sommes en décembre, le mois du témoignage. Le rebo chabraya sakaraba kentereboriba baba. Dieu fidèle, Dieu puissant, Dieu bon, je te magnifie ce soir. Je t'exalte ce soir. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est en moi te salmodie tout ce qui est en moi te loue. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci ô oh, Dieu de gloire. Merci parce que tu vas encore nous faire passer d'un moment agréable tout au long de ce mois de décembre. Oh béni sois-tu, Seigneur, pour les miracles, pour les vies, pour les portes que tu ouvres devant chacun de tes enfants que nous sommes. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce glorieux mois de décembre. Seigneur, tu as permis que nous puissions. <coughs> tu as permis que nous puissions, oh Dieu, entrer dans ce mois. C'est parce que, Père éternel, tu as quelque chose de glorieux à faire avec nous. Tu as déjà fait, Seigneur. Tu as déjà fait, Seigneur. Nous n'attendons, Seigneur, que euh, la manifestation physique. Sinon, est, tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli pour nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu. Tu as dit les autres fois que l'ouvrier méritait son salaire. Que l'ouvrier mérite son salaire. Merci pour nos différents salaires que tu payes en ce mois de décembre au travers de glorieux témoignages, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, El Shaddai. Merci. Merci, Jésus. Merci. Initche, initche, initche, initche, initche, Oh, Jéhovah. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Initié Jéhovah, initie Jéhovah, assez, assez, gela, gela, assez, c'est napon, gela, Balei bo, i baba, ibo baba, ibo baba, i baba. baba, merci Seigneur mon Dieu, mon roi, béni sois-tu pour nos vies, béni sois-tu pour nos vies, béni sois-tu pour nos vies, adoration à toi, célébration à toi, célébration à toi, célébration à toi. Célébration à toi. Célébration à toi. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la célébration. Reçois l'adoration. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, papa, pour tes bienfaits dans ma vie, pour tes bienfaits dans nos vies, pour tes bienfaits dans ma vie, pour tes bienfaits dans la vie de mes enfants, pour tes bienfaits dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Toi qui façonnes nos destinées, toi qui façonnes nos vies, oui toi qui es le meilleur artisan toi qui es le meilleur potier tu transformes nos vies en vases. oh, des vases qui étaient des vases sans valeur tu nous donnes, des, tu fais de nous des vases de valeur, tu fais de nous des vases de valeur, tu fais de nous des vases de valeur, nous bénissons ton nom Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom nous magnifions ton nom nous glorifions ton nom ô Seigneur nous glorifions ton nom nous acclamons ton nom nous acclamons ton nom ô Seigneur, nous acclamons ton nom. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom. Au oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous élevons Nous élevons ton nom. Ô Seigneur, nous élevons ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom. Ô Seigneur, nous magnifions ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons, ton nom. Nous acclamons. Oh non, au oh Seigneur, nous acclamons, ton oh nom, nous glorifions, ton oh nom, nous acclamons, ton oh nom, oh au Seigneur, nous acclamons, ton oh nom nous exaltons ton nom nous exaltons ton nom au Seigneur nous exaltons ton nom nous exaltons ton nom nous exaltons ton nom au Seigneur nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom, ô Seigneur, nous magnifions ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Oh Seigneur nous élevons ton nom nous célébrons ton nom nous célébrons ton nom oh Seigneur nous célébrons ton nom nous a nous acclamons, ton nom, nous acclamons, ton nom, au Seigneur, nous acclamons, ton nom, nous élevons, ton nom, nous élevons, ton nom. Nous élevons ton nom. Oui, ton nom mérite d'être élevé. Ton nom mérite d'être salmodié. Ton nom mérite d'être célébré. Ton nom mérite d'être glorifié. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu, trois fois saint. Celui-là en qui il n'y a point d'homme de variation. Oh, celui qui ne change pas d'humeur celui qui ne change pas d'humeur, celui qui ne change pas de visage. Oh Père, merci, merci, merci, merci pour, les, pour la vie de chaque adorateur, merci pour la vie de chaque famille d'adorateurs ici et, et représentée sur cette plateforme. Seigneur, merci, parce que nous croyons que nous verrons 2022, nous verrons 2022, dans le nom de Jésus, nous ne prions pas un Dieu qui est mort, nous ne prions pas un Dieu qui est sourd, nous ne prions pas un Dieu qui est muet, nous ne prions pas un Dieu qui est aveugle, oh bien au contraire. Nous prions un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui a des oreilles qui entend, un Dieu qui a une bouche qui parle, un Dieu qui a des yeux qui voient, oh qui nous voit en train de pleurer sur nos couches, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu fort. Qui peut se comparer à lui? Ce Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. Ce Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. Je connais des dieux qui sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le nôtre, il est mort le premier jour. Il a été enseveli. Le deuxième jour... Il était encore dans la terre. Le troisième jour, la terre n'a pas pu le contenir. La terre n'a pas pu le contenir. Elle a dit, la terre a reconnu qu'elle ne peut pas contenir ce, ce, ce Dieu, ce corps-là. Et la terre l'a vomi. La terre l'a vomi. Mais la terre, elle reconnaît ceux qui ne sont pas de véritables. Elle les a engloutis. Ils sont restés dans leur tombeau. Mais le nôtre, il est sorti le troisième jour, il est ressuscité. Et il est ressuscité avec nos bénédictions. Il est ressuscité avec notre promotion. Il est ressuscité avec nos projets. Il est ressuscité avec notre mariage. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Comme Bouddha. Ce n'est pas un Dieu qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui n'est pas capable. Le nôtre, ce Dieu-là, il est capable de réécrire ton histoire. Il est capable de réécrire notre histoire. Il est capable de changer notre destinée. Il est capable de façonner notre destinée. Il est capable de nous prendre euh, du fumier pour nous faire asseoir à la table des rois, à la table des grands. Oh, Rabaye Sibraya. Il est celui-là qui permet que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première. Sakaraba, Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Le Dieu Tout-Puissant est son nom. Jéhovah El-Sabaoth est son nom. Oh Adonai est son nom. Elohim est son nom. Ami fidèle est son nom. Le Faiseur de destinée est son nom. Le façonneur de destinée est son nom, son nom est papa responsable, lo robo ya braya sakaraba, lo derebo shibraye kete kerebo sabraya, lo robo sabraya canto robo, che pa canterebe, le derebo quinta rimashakaraba kende, lo broyo sabriya cantaraba kete kebroya cita, mais ki deroko sakaraba de robo che, oh hallelujah Alléluia. Le lion de la tribu de Juda est son nom. L'Omasekerebo Ribraya Sakarabababa. L'Omoro Koshibraya. Le Dieu Tout-Puissant est son nom. L'Eba Kanterebo Shegeregeriba Sayakan Torobo. Robaye Marakasotaraba. Il s'appelle le Dieu de toutes les possibilités, le Dieu de toutes les possibilités, oh divin Père, tu es bon, tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, tu es bon pour cette plateforme, Jésus, oh, oh, tout est accompli, tout est accompli pour nous. Tout est accompli, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, vis-toi. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, vis-toi. Seigneur, ta parole est vérité, Amen. Ta parole est vérité, Amen. Jésus, ta parole est vérité.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 Amen. Oh, merci Jésus. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Je ne me lasserai de dire merci. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Adorateur, adoratrice, <coughs> chacune sait d'où elle est venue. Chacune sait d'où Hey, hey, hey, papa l'a prise. Chacun sait d'où Papa l'a pris. En tout cas, je ne connais pas pour toi, hein, mais pour moi, là, non. Non. Non. Il a fait au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Moi, à qui on a dit que je n'allais rien devenir, moi qui n'avais pas de nom, oh, il m'a donné son nom. Il m'a donné son nom. Il a fait de moi une princesse. Il a fait de moi une princesse. Il a fait de moi une princesse. Je m'appelle la fille du roi des rois. Je m'appelle la fille du roi des rois. Je m'appelle la fille du roi des rois. La fille du roi des rois. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis son enfant. Je suis son enfant. C'est pour cela. Un bon père, il change ma destinée. Il a changé ma destinée. Il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a garanti ma vie. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est garantie, oh, ma vie est garantie. Ma vie est garantie, oh, ma vie est garantie. Ah, ma vie est garantie. Ma vie est assurée parce que caché en Jésus-Christ de Nazareth, et toi, adorateur, et toi, adoratrice, Jésus a garanti ma vie. Il a garanti ma vie. Il a sécurisé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Et toi, adorateur. Et toi, adorateur. Et toi, adoratrice. Oui. Si seulement si tu peux croire, même si tes yeux physiques ne voient pas, regarde plutôt avec les yeux spirituels. Nous sommes dans le mois du témoignage. Nous sommes dans le mois du témoignage. Après toi. Après toi à témoigner. Apprête-toi à témoigner. Ne laisse pas les situations de la vie prendre le de dessus. C'est pour cela tellement, il sait que parmi nous, il y en a qui sont encore inquiets, qui, qui hésitent encore, qui sont encore perplexes. C'est pour cela à une heure du matin, il n'a pas permis que sa servante, sa chouchou d'homme il lui a donné un message pour nous. Merci à cette plateforme qui me permet jour après jour à parfaire ma marche avec le Seigneur. Adorateur, adoratrice, je suis arrivée à un niveau, à un stade où je ne me plains pas. Je ne me plains plus du moins. Oui parce que notre dame de la complainte, les mumu, les mumu, les complaintes, je suis sortie de ces choses. Je suis sortie de ces choses. Même quand je suis euh, euh, au bord de la route en train d'attendre un véhicule pour me rendre au travail ou bien pour me rendre euh, euh, euh, à un endroit quelconque, quand j'arrête le premier taxi qui dit non, j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tout ce que tu fais est bon. J'arrête le second taxi. J'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Jusqu'à ce que je trouve celui qui accepte de me prendre. J'ai dit à ah, Seigneur, c'est parce que tu veux que celui-là me prenne. Alléluia. On ne reste pas éternellement à un stade. Il faut qu'on évolue avec notre Seigneur. Il faut qu'on évolue avec notre Dieu. Adorateur, adoratrice, je voudrais que nous repartions euh, sur la plateforme pour écouter le message que le Seigneur nous a donné. Si à travers ça, tu ne peux pas être quelqu'un, je ne sais pas quelle haute assurance, quelle assurance tu souhaiterais qu'on te donne. Je relis, je relis, je, je réécoute, je réécoute, je réécoute et je bénis le Seigneur. Que ce message que le Seigneur a donné ce matin, que ce, ce message, nous, nous, nous l'ayons avec nous, dans notre sac à main, dans notre tête, partout où nous allons. Adorateur, adoratrice, je voudrais m'arrêter là. Pour vous, tout en vous souhaitant une agréable nuit avec Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.